Salut à toutes et à tous, ici Starlast. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Nova Life. Enfin sur la version bêta de Nova Life. Et ça sera un tuto comment être admin sur son propre serveur. C'est parti Donc tout d'abord euh, bah, faut euh, activer la bêta évidemment faut être sur la bêta. Donc pour ça, hop vous allez dans accueil, bibliothèque, vous euh, cliquez sur Nova Life. Ensuite vous allez sur la roue crantée, hop, propriété. Vous allez dans bêta vous sélectionnez la bêta 1.10 et ça vous mettra ça vous fera automatiquement la mise à jour ensuite il faudra vous créer un serveur donc c'est vraiment pas compliqué hein. vous allez dans le créer créer votre serveur et tout patati patata et c'est bon Alors ensuite il faudra euh, installer un petit logiciel pour pouvoir euh, ouvrir les fichiers euh, db je vais prendre personnellement celui-là donc parce que j'ai un 64 bits donc là faut attendre, hein, le temps que ça se télécharge, Alors, ça peut varier selon la connexion, votre connexion internet. Moi vu que j'ai une très mauvaise connexion, ben c'est très long. Bon ça va en vrai, mais bon, ça peut faire mieux. Donc ensuite, euh, hop, une fois que c'est téléchargé, ben j'appuie dessus, tout simplement. Comme ça, il se... Je vais juste voir si c'est pas ouvert en non c'est bon. Hop, donc faut faire next, machin, accepte machin truc. Euh, là je mets rien du tout. Là je laisse tout par défaut. Hop, installe. Donc là, faut attendre, évidemment. Le temps que ça s'installe. Hop, là c'est bon, vous faites finish. Faut aller dans les fichiers du jeu du coup. Donc pour ça, faut aller sur Steam. Voilà comme pour la bêta. Sauf que euh, vous n'avez pas dans, dans, dans bêta mais dans fichiers locaux. Hop. Et vous faites parcourir. Alors ça c'est euh, si votre jeu n'est pas lancé. Après si vous êtes lancé, vous êtes sur le menu, vous pouvez directement le faire. Enfin, je vous montrerai ça après. Donc du coup, ça, hop, je peux supprimer. Voilà, vous allez sur serveur, hop, et vous allez sur euh, votre serveur euh, machin. Donc euh, moi, j'en ai fait que un c'est spécialement pour le tutoriel. Donc vous cliquez sur votre serveur, et ensuite, vous allez sur euh, le fichier life hop. Vous faites euh, clic droit, alors enfin, je fais d'abord clic gauche, clic droit, euh, ouvrir avec. Et là, vous faites choisir une application, hop, afficher d'autres applications, machin, machin rechercher une application sur ce PC. Et là vous tapez euh, DB et ça va vous mettre ça, hop. Du coup, vous cliquez ici, vous faites ouvrir. Ah merde. Voilà. Et ensuite, vous avez vous atterrissez ici. Donc, il faudra aller sur account, admin level, hop, vous faites parcourir les données. Donc ça c'est très important parce que moi j'ai galéré, genre j'étais bloqué ici, j'écrivais je, je, des trucs comme ça, j'y arrivais pas, mais en fait il fallait dans parcourir les données. Et euh, vous allez dans, le, dans la colonne admin level, hop, vous changez, vous cliquez ici, vous tapez 10, donc euh, maintenant vous êtes admin, mais avant ça il faudra mettre une IP, enfin un mot de passe quoi. Euh, ben, moi je vais mettre euh, X0, tiens, je vais voir si avec des chiffres et des lettres ça marche. Donc vous mettez n'importe quoi, un truc simple, un peu truc, euh, voilà quoi. Ensuite, euh, vous faites... Euh, vous fermez, tout simplement. Ouais, il vous demande de sauvegarder, vous faites sauvegarder. Euh, bah du coup, vous pouvez euh, tout simplement euh, lancer votre jeu. Hop, Moi, je suis comme ça, personnellement. Vous lancez Nova Life. Et vous attendez, tout simplement, que le jeu se lance. Voilà, une fois que vous êtes ici sur l'accueil, sur vous allez dans Créer. Donc là, vous allez dans Serveur... Euh, être admin donc euh, d'ailleurs si vous voulez ouvrir les fichiers du jeu euh, vous pouvez aussi faire ici mais ça c'est quand le jeu est lancé voilà comme ça vous pouvez directement faire vos, vos, vos petites, euh, petites magouilles donc là vous faites jouer vous attendez j'ai quand même recliqué au cas où parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien cliqué ça va pas le problème quand on lance le quand on fait jouer on sait pas si ça charge ou pas ça aurait été bien quand même un petit écran de chargement Ouais, voilà, c'est bon là c'est lancé Parfait, donc du coup vous allez sur personnage Bon après euh, c'est basique, hein. c'est comme sur la version 1.9.1 euh, de, de Nova Vous faites euh, jouer ce personnage Et là ce qui va changer C'est que hop, vous allez appuyer sur F5 Ou FNF5, ça dépend Voilà, et là vous, vous, vous mettez le code que vous avez mis Donc moi c'est X0 Voilà, vous faites valider Et là c'est bon, vous êtes admin Donc du coup, euh, je vais vous euh, dire vite fait les touches euh, Donc du coup pour euh, vous déplacer tout comme euh, en créatif sur... Euh, Minecraft c'est euh, F6 et Du coup là vous marchez un peu plus vite Vous traversez les murs etc euh, du Pour aller plus vite c'est shift Voilà vous allez super vite et tout euh, Pour monter bah, c'est la touche espace Voilà Donc à noter que pour se déplacer plus rapidement C'est toujours la, la touche shift euh, Vous pouvez appuyer en même temps sur la touche euh, D Et sur la touche Q Pour aller encore plus vite Donc euh, pour aller à droite et à gauche euh, voilà pour descendre c'est contrôle Et puis comme ça c'est bon puis Si vous voulez repasser en mode normal vous réappuyez sur, euh, sur F6 Et là voilà vous êtes, euh, vous êtes une, une personne normale Donc du coup euh, juste vous montrer vite fait les commandes Donc je pense que celles qui vont être le, le plus utilisées ça sera les, les commandes pour faire spawn des véhicules Donc c'est très simple vous allez dans le chat en Faites là je vais Ah merde j'ai oublié c'est il faut installer un autre plugin pour ça Ouais parce que les commandes elles marchent pas du tout Il faut installer un autre petit truc avant Donc toutes les commandes ne marchent pas euh, Donc du coup je vais vous montrer ça Du coup euh, vous n'êtes pas obligé de complètement fermer le jeu Vous faites juste se déconnecter ça suffit Voilà Après vous faites quitter évidemment Ah bah ça m'a... Euh, ok Ah ça c'est un peu compliqué. quand ça m'a complètement... J'aurais peut-être dû faire relancer Bon c'est pas grave j'ai quand même relancé le, le jeu pour vous montrer que ça marche quand même même si en fait il faut juste que votre partie privée soit pas, euh, soit pas lancée. Une fois que vous, vous fermez, vous êtes sur le menu du jeu euh, et tout, bah, ça, ça passe, il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer que même euh, même si vous êtes sur le jeu, on peut quand même euh, faire des bidouillages dans les, dans les fichiers, etc. Il faudra télécharger un autre truc qui est sur euh, GitHub. Vous allez sur, De euh... toute façon tous les liens sont dans la description, ne vous embêtez pas. Euh, donc vous cliquez sur ce lien et ça vous met ici. Donc c'est sur, euh, sur le github de Team Nova. Vous allez dans « Essential ». Donc en gros c'est un petit euh, plugin qui permet d'utiliser les commandes. Notamment pour faire spawn les voitures, les véhicules. Euh, vous descendez, vous cliquez ici. Voilà. Euh, vous cliquez sur Essential, euh, d « Essential DLL ». Voilà, vous prenez évidemment la dernière version. Il faut que votre, votre bêta soit à jour. Moi Actuellement c'est la bêta 13. Voilà, vous cliquez dessus. Alors c'est normal. Hein. Il va, ça se trouve, votre antivirus ou quoi, il va gueuler. C'est normal. Il faudra juste euh, dire non, c'est bon et tout. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous allez dans votre dossier où vous avez téléchargé le... ce fameux fichier, ce petit plugin. Donc voilà, juste ici. Vous allez le déplacer dans votre euh, dossier. Euh... Dossier, euh, voilà. Juste ici. Et vous allez mettre dans plugin. Tout simplement. Et il n'y a rien de besoin de faire. Et là, il suffit juste de relancer votre... Euh votre euh, partie privée et là vous pourrez euh, de euh, bah, vous pourrez tout simplement utiliser les commandes c'est aussi simple que ça hein. c'est même plus facile que euh, de se mettre admin sur euh, sur euh, sur votre serveur mais bon, en vrai je préférais quand même que ça soit directement intégré au jeu que de passer enfin faire ces petits billets moi j'ai horreur de ça mais je l'ai quand même fait bon après je sais pas si pour la 1.10 euh, Valentin fera quelque chose pour euh, pour tout simplement qu'on n'ait pas besoin de faire ça quoi. Genre passer dans les fichiers et tout. Ça serait bien quand même. Hop donc là vous faites comme d'habitude. Voilà vous allez dans personnage. Sectionner. je ce personnage. Hop. Et du coup. J'ai repassé en. Elle est mine. Donc ouais à chaque fois il faudra se. Il faudra mettre le, le mot de passe. Ah si c'est bon. Et du coup voilà. Donc là ça marche tout le temps. Il y a juste besoin de faire ça. Genre à chaque fois vous créez un. Un serveur, faudra refaire tout le temps ces manipulations parce que ça se fait pas automatiquement quoi. Et du coup, là, du bah, là, vous pouvez euh, utiliser les commandes. Donc, vous faites euh, entrer, ça vous ouvre le chat. Vous faites slash v. Alors, euh, vous pouvez utiliser enfin, même si c'est en majuscule, c'est pas très grave, ça marche quand même. Et euh, pour faire spawn un véhicule, vous allez dans créer véhicule et là, faudra mettre euh, le nombre du véhicule. Donc, je sais que la DeLorean c'est 22, et paf, oh merde, <rire> ah merde. Bon c'est pas très grave. Euh... Là, je peux la pousser. Bon. On n'a rien vu. Et du coup voilà. Donc euh, de toute façon toutes les commandes je les mettrai euh, dans la description. Et au pire, bah, elles, sont, elles sont disponibles sur le serveur hein, Nova Life, hein, Dans la catégorie euh, Coin VIP euh, Guide 1.10. Et du coup voilà. Donc vous pouvez utiliser d'autres commandes. Personnellement j'utilise juste, euh, juste cela. Ou encore une autre. trop Par contre, le, le bruit du moteur, c'est celui de la de Audi, mais bon, pourquoi pas. Mais je crois qu'avant, c'était un autre moteur. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Donc du coup, euh, une autre commande que j'utilise, c'est euh, Stau. Voilà, donc ça, ça supprime le véhicule le plus proche de vous, tout simplement. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous faire un topo. C'était juste un, un tutoriel comment être admin sur votre propre serveur, ainsi d'installer de, de, euh, le plugin qui vous permet d'utiliser justement les commandes. Donc voilà, j'espère que, bah, que ça vous a aidé. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Euh, J'essaierai de vous répondre et tout. Au pire, vous allez sur le serveur euh, Discord de Team Nova... Vous allez dans le hashtag aide, vous posez des questions et tout, et le staff vous répondra. En espérant que la 1.10 arrivera très prochainement, je l'espère. Et je sais que le staff fait son maximum pour, euh, pour taffer, pour sortir la, la version euh, le plus tôt possible. En espérant euh, qu'elle sorte. Bref, euh, je vous dis à très bientôt et peut-être dans une prochaine vidéo. Salut